Bonjour à tous et à toutes, c'est Nem. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ne pas donner votre IP pour créer un serveur Minecraft. Donc pour créer un serveur Minecraft ou tout autre serveur, on a besoin, euh, donc que pour quelqu'un rejoigne, d'avoir un, une IP. Donc bon, ça c'est normal. Donc, euh, dans l'épisode précédent donc, que je vous renvoie, on a créé des règles NAT euh, qui, qui permettent du coup de, de pouvoir euh, bah, d'ouvrir ses portes, ça s'appelle comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller sur, par exemple, donc, quelque chose de compréhensible et qu'on puisse retenir. Voilà. Donc, pour ceci, on va utiliser le site NoIP, donc nos ip donc on va sur nos no ip donc on va aller dans free dynamic dns donc voilà maintenant on tombe sur cette page donc je vais vous mettre un lien dans la description tu peux aller cliquer dessus donc alors déjà donc on va cliquer donc moi je vais cliquer sur login mais je vous je vous, pas bah, pour ceux qui n'ont pas de compte vous allez cliquer sur signe up donc voilà c'est pour créer un compte je vous apprends pas à créer un compte c'est pas compliqué nous voilà sur le dashboard alors euh, du coup dès que vous serez euh, dès que vous aurez créé un compte vous allez arriver ici donc ce n'est pas compliqué, on va aller direct dans dynamic DNS Donc tout ça, c'est gratuit Donc euh, on va créer un hostname Et ici on va, on va donner le nom qu'on veut donner à notre serveur Minecraft Donc je m'explique Donc epicube.fr est un nom de domaine Nous on va créer un nom de, de domaine, pareil Donc nous par exemple on va marquer Test Plutôt par exemple même. Ici vous avez le choix entre pas mal de D'extensions de, de, Donc euh, .com .org etc mais vous aurez toujours Quelques trucs avant Donc c'est ce qu'on appelle des sous domaines Mais ça fonctionne quand même Donc moi je vais garder le, le .dns.net Ici Il y a votre adresse IP Donc voilà ce sera flouté pour moi Mais ici vous, essayez, enfin, Ne touchez pas Voilà. Normalement sauf si euh, Vous créez euh, vous créez ceci sur une autre IP que vous voulez faire sur votre serveur Minecraft qui n'est pas du tout qui n'est pas sur la même euh, connexion que vous êtes. Voilà. Donc moi, ici on va pas plus toucher. Donc on n'y touche pas. Et on va créer Hostname. Voilà. Donc ici, donc il y a le serveur lancé. Mais avant, je voulais juste vous montrer un truc. Alors, on va aller dans notre console. Donc, euh, on va faire un CMD. Et on va faire un, un IP con.. Voilà. Ici, vous allez regarder dans adresse IPv4 qui est juste ici. Et donc ici, c'est des, des adresses euh, locales. Donc ça, je peux vous le montrer, il n'y a aucun problème. Donc moi, mon adresse IP locale, donc c'est 192.168.1.236. Donc voilà. Donc ici, dans les serveurs properties, on va marquer. Ici, on va marquer. Donc dans serveur IP. Vous allez marquer 192.168.1.236. Mais vous mettez votre IP, mettez pas la mienne, c'est une IP interne. Donc voilà, vous faites, euh, excusez-moi, je vous ai pas montré. Euh, pour savoir, euh, pour savoir ça, vous faites Windows R pour exécuter un programme. Vous, donc vous marquez ici CMD. Ensuite vous marquez ici IP config. Voilà, comme ça. Je vous le laisse un peu. Et vous faites entrer. Et donc voilà, vous aurez. Donc ici vous avez tout. Et donc vous regardez bien votre carte. Euh, celle où il y a votre règle NAT. Donc voilà, vous vérifiez que les règles sont parfaites. Euh, il faut que ce soit la même IP dans votre règle NAT et dans euh, du coup dans les dossiers du serveur. Tout simplement. Voilà. Tac. Donc ici on va copier. Et donc là. Ici on va faire un Add Server. Et on va mettre cette IP. Donne. Et voilà. Donc vous voyez qu'il est qui, qui est détecté. Donc là, je vais faire, euh, je vais vous expliquer un truc. Donc là, je peux faire join. Moi, il n'y a pas de problème. Ça va marcher. Et vous voyez que c'est bien mon, mon serveur parce que là ici, il va me dire que je suis là. Voilà. Donc euh, maintenant, je vais vous dire, euh, je vais vous expliquer. C'est pas parce que on a un nom de domaine que l'on peut pas trouver notre IP. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va retourner dans notre terminal. Donc, et ici, on va mettre ping et tac. Donc on va mettre notre euh, nom de domaine On fait entrer Et voilà, votre IP est ici Donc n'importe qui peut connaître votre IP Donc euh, Je vous conseille de passer Pour votre serveur Minecraft Soit par un VPN Donc euh, ce qui peut être bien Mais euh, mais voilà Mais soit c'est juste Pour ne pas donner une IP Donc je vous conseille juste d'utiliser ça Avec vos amis, vous pouvez Mais, mais faites attention Sur ce moi j'ai fini J'espère que cela vous a plu, euh, si t'as bien compris et que ça a été très clair pour toi ce tuto, mets un like et explique-moi tes problèmes dans la description s'il y a un problème ou quoi. C'était NEM, passe une très bonne soirée ou une très bonne journée, ciao.